Oui, euh, bonsoir, bonsoir euh, frères et sœurs. Bonsoir. Euh, donc euh, voilà, moi, je me présente, je suis le, le frère eric Je me présente, je suis la sœur Kaïba. Donc euh, moi et ma femme, on, on est, euh, <coughs> on, on voudrait en fait rétablir le, la vérité par rapport à, à, à l'œuvre qui s'est faite à l'œuvre qui s'est faite donc à Kinshasa. Euh, malheureusement, donc il y, y a une vidéo qui circule, euh, qui euh, qui raconte pas mal de de, de fausses euh, vérités, de, euh, et donc euh, on veut rétablir la vérité. Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité, mais nous n'avons que pour la vérité, et donc euh, euh, on, on se présente. Donc ça fait quoi Ça fait maintenant. Euh, euh, 11 ans qu'on est mariés et que euh, ça fait 13 ans qu'on se connaît mmh. on s'est rencontrés en 2008-2009 mmh. et euh, donc euh, lorsqu'on s'est rencontrés euh, j'ai rencontré la, la sœur Caïba euh, euh, à Kinshasa euh, et euh, à Kinshasa ben, euh, euh, c'est à ce moment-là que vraiment euh, j'ai entendu parler de, de ce retour à, à la parole euh, donc euh, Kaïba était déjà en fait dans, dans, dans ce retour de la parole quand moi je l'ai rencontré moi je fréquentais à l'époque euh, euh, les assemblées traditionnelles de Kinshasa voilà et puis euh, quant à moi en fait euh, j'ai rencontré le Seigneur en 2004 en France et euh, quatre ans après le Seigneur m'a explicitement dit de rentrer au pays et euh, donc, je suis rentrée au pays et euh, le Seigneur euh, a permis que bah, j'arrive là-bas, mais je ne trouvais pas d'assemblée. Je me rendais compte que le message qui avait été euh, prêché à Paris, euh, je le vivais en fait en réalité, les réalités de, euh, de, des pasteurs qui veulent euh, voler euh, les, euh, les fidèles, euh, les réalités euh, des, des loups euh, qui rentrent dans les assemblées pour pouvoir... Euh, euh, dissiper euh, ou euh, distraire euh, euh, les brebis. Toutes ces réalités-là, quand je suis arrivée à Kinshasa, je les ai vues et euh, j'étais en contact à l'époque avec euh, l'apôtre Chora et euh, je, je, je lui disais bah, « Tout ce que tu nous as appris, parce que je notais, et moi j'étais une nouvelle convertie, mais c'est ce que je vis actuellement ici ». Et lui, il avait déjà fait un travail, euh, euh, déjà au préalable à Kinshasa, parce qu'il était là depuis 1999, je crois, 2000, 2001. Euh, et euh, je disais, mais c'est incroyable, moi, je, je fais comment Parce que je n'ai pas d'assemblée euh, au niveau de Kinshasa, comment je fais On dit, bah écoute, euh, accroche-toi euh, à la parole, et puis euh, si tu as des frères et des sœurs que tu peux, tu rencontres, bah, tu, tu leur retransmets cette vérité-là et euh, c'est ce que euh, c'est ce que j'ai fait euh, j'ai euh, partagé autour de moi et certaines personnes ont été touchées et ensuite euh, lorsqu'il est arrivé euh, qu'il euh, euh, organisait euh, je crois c'était un jili une euh, une réunion, c'est là que des personnes sont venues, notamment des missionnaires de France et autres déjà, euh, des personnes qui étaient déjà touchées au niveau de Njili et ailleurs, à Kinshasa. Donc il y avait déjà une œuvre qui était déjà là, implantée. Euh, la parole avait déjà été euh, prêchée. Et euh, moi, je venais, euh, bah, je rentrais euh, voir mes parents et euh, je voulais continuer à à demeurer dans la vérité et c'est alors que euh, il y a eu une, une autre conférence qui s'est passée qui s'appelle église où es-tu des personnes troublées par euh, certains mensonges nous venons vraiment rétablir la vérité cette œuvre nous nous nous nous, nous, nous, nous réclamons pas de cette œuvre d'ailleurs oui, on n'a pas on n'a pas on de paternité c'est pas c'est pas, pas d'ailleurs dire... oh. le seigneur Yeshua le dit lui-même euh, L'œuvre de Yeshua, c'est que les gens se donnent à, à, à, à lui. Lorsque Christ sera œuvre. élevé, lorsque Yeshua sera élevé, alors tous les hommes viendront à moi. Mais on commence pas à dire non. Euh, euh, et à ce... En fait, voilà, on est obligé de se justifier. On est obligé de rentrer dans, un, dans une justification. Dommage. Comme Paul l'a fait avec les Corinthiens, dans le livre de, de, de, de Corinthiens, il a dû... Euh, il a dit, j'ai dû user, de, de, de permettez-moi un peu de folie, je, si je devais parler d'un homme. Et donc, il a, il a commencé à devoir se glorifier, en fait, par rapport à ce qu'il avait fait, parce ouais. que les Corinthiens étaient devenus charnels, les Corinthiens avaient refusé, en fait, euh, euh, euh, la correction du Seigneur. Ouais. Et là, nous sommes obligés de remettre les points sur les i, de remettre les choses en place. N'oubliez pas que le, le, le, la Bible dit, si on, on voit dans Matthieu 7, parce que j'ai eu ce verset hier, on nous dit que « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des raisins se cueillent-ils sur des épines ou des figues sur des chardons. Ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. » Mais le Seigneur Jésus va parler aux disciples, il a dit, mais si au, même aux pharisiens, etc. « Si vous ne croyez pas, » Euh, euh, mais regarde, croyez en moi, en mes œuvres, regardez au moins les œuvres, mmh. les œuvres du Seigneur, oui. c'est ça. ça. Donc, c'est l'œuvre du Seigneur qui est en train de se faire, non seulement au Congo, mais ailleurs, ailleurs. au Cameroun, euh, en Madagascar et ailleurs. Et c'est le Seigneur qui utilise beaucoup de personnes qui sont dans les coulisses. Nous ne sommes pas là pour dire tout ce, que, tout ce que les gens font dans les coulisses. Mmh. Mais il y a, y a énormément de gens qui donnent, il y a énormément de gens qui prient, il y a énormément de personnes qui sont touchées qui, par cette œuvre. Et lorsque l'ennemi maintenant se lève pour salir cette œuvre, pour salir euh, euh, euh, des, des, des, des personnes, pour salir euh, comment dire, pour euh, euh, s'approprier la paternité ou la maternité de cette œuvre, on, on est obligé de se lever. Parce que euh, euh, voilà, trop c'est trop, trop c'est trop. On ne peut pas laisser continuer les frères et sœurs qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas aussi les détails, être dans l'embarras, être dans la confusion. Voilà. Il faut que le temps de la confusion termine. termine. Et on, ici, il est dit ici que c'est loup. Hein Ils disent quoi ?« euh... Mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produire de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Et vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. On nous dit ici que ce sont des loups ravisseurs. Vous savez, non seulement c'est des loups, mais ils ravissent les brebis. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont pour chercher les brebis faibles pour les ravir et qu'ils travaillent maintenant pour des faux prophètes. Parce que ces faux prophètes, leur but c'est de s'enrichir. Leur but c'est de faire perdre les âmes. Mmh. Et qu'est-ce qu'il se passe Comme maintenant, beaucoup de ces faux prophètes à Kinshasa, des fausses prophétesses, des sorciers, des sorcières, ont été mis au banc parce que nous avons vu leur jeu. Et eh bien, maintenant qu'ils ne savent pas faire du mal de l'intérieur, parce que on, le Seigneur a dit que je vous envoie au milieu des loups, mais maintenant qu'ils sont sortis, ils veulent faire du mal de l'extérieur. Ils ne peuvent plus faire de mal de l'intérieur, ils font des vidéos et ils font du mal de l'extérieur. On ne peut pas laisser ce genre de choses se faire. La Bible dit quoi Que le blé et l'ivraie poussent ensemble. Mais si l'on si reconnaît l'ivraie, il faut le ôter. Il faut l'arracher. Parce que ou sinon, il va entraîner le blé. Et ce sont des roux, loups ravisseurs. Regardez, en anglais, on dit « ravening wolves » et en fait, on dit que ce sont des rapaces, des extorsionneurs, des, des, des voleurs. Et dans, dans aussi le livre de, de, de Jean 10, on nous dit quoi Que... Le, le, le, le bon berger donne sa vie pour les brebis. Mais qu'est-ce qui se passe Il dit quoi Que le, le diable est là pour, pour, pour une chose, pour voler, détruire, égorger. Ouais. Donc, moi je vous dis, ce qui s'est passé à Kinshasa, c'était glorieux parce qu'en 2009, moi, j'étais dans une assemblée, j'allais dans une assemblée euh, traditionnelle, j'avais redonné ma... En fait, j'ai eu un, un passage difficile dans ma vie chrétienne, j'ai eu des hauts et des bas, mais à ce moment-là, je suis vraiment revenu au Seigneur. Mm -hmm. Et j'ai ouvert ma maison pour... Tu te J'ai ouvert ma maison ouais. pour que les gens viennent prier. Mais je ne connaissais pas encore Caïba, je ne connaissais pas encore ce message. Mm -hmm. Mais le Seigneur m'avait poussé. Mm -hmm. Et puis après, il y a des frères et sœurs qui sont venus j'ai aussi écouté le message du retour à la parole, euh, le, la dénonciation de la dîme, la dénonciation euh, des, des, des fausses doctrines, euh, comment retourner au véritable, à la véritable, au véritable pain, et ces choses m'ont bouleversé, et ça m'a fait sortir de Babylone, ça m'a fait sortir de Babylone, et c'est à partir de là on a commencé à aller dans les prisons. On a commencé à aller euh, dans les hôpitaux. On a commencé à aller à prêcher les les les, les passants, les bus, etc. Et, et c'était tout Kinshasa qui était en feu. Voilà. On avait même pris après on a pris un, une salle à bibiplay. On a pris une salle à bibiplay et euh, on, on travaillait avec les frères et sœurs. Il y avait le feu. Il y avait vraiment le feu à Kinshasa. Il y avait des baptêmes. Euh, tu te rappelles euh, Il y avait des personnes qui sont venues. Ton père a été touché. Oui. D'autres personnes ont été touchées. Nous ne disons pas oh non, cela pour mais nous en non, non, mais pour replacer voilà, dans le contexte les choses. C'est ce qui se passait. Et vous dire tout simplement que le Seigneur a agi et, et avant, il agissait bien avant. Et on a, on a travaillé donc de 2008, 2008, 2009 jusqu'en 2014 lorsqu'on a quitté Kinshasa. Ouais, nous, on a quitté Kinshasa en décembre 2014. Ouais. Et quand on est parti de Kinshasa quand on est parti de Kinshasa, on a laissé les frères et sœurs là-bas. Il y avait, il y a une œuvre qui s'est faite, moi je vais vous dire aussi la vérité, il y a une œuvre qui s'est faite à la prison de Makala et on avait commencé cette œuvre à Makala avec la sœur Kaiba ici et le frère Patrick. Parce que s'il si faut aller dans les détails, on, y avait, on est parti, je me rappelle, on a fait pendant un mois, on se réveillait le matin, à 7h du matin parce qu'il fallait être très tôt là-bas, pour aller prêcher. Ouais. Et un frère nous a ouvert sa porte là-bas. Toute la, la je veux dire, toute une assemblée là-bas à Makala a été touchée par la, la parole. Mm -hmm. Et on a travaillé pendant plus de un an ou deux ans. Mm -hmm. Les frères et sœurs continuent encore à travailler à Makala, mm -hmm. parce que le Seigneur nous avait ouvert la porte. Tu te rappelles, le Seigneur aussi nous avait ouvert la porte de la télévision. Mm -hmm. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de l'œuvre de Kinshasa mm -hmm. C'est difficile, hein C'est très difficile. Qu'est-ce qui reste parce que quand on est parti, on nous a accusé. Oui. Tu te rappelles, on nous a accusé. On a fait une vidéo sur euh, pour encore euh, salir nos noms. On m'a appelé le pape de l'Église de Kinshasa. Pour embrouiller encore les. les, les, les... Pour embrouiller les frères et les sœurs. Les frères et Donc et depuis sœurs. le début, cette œuvre est combattue. Très combattue. Et on vient associer nos noms là où je ne sais pas pourquoi. Si vous... Donc. Non, c'est pas parce que vous entendez la sœur Kaïba, le frère, le, parce que les gens essayent d'utiliser nos noms pour se justifier dans ce qu'ils sont en train de faire. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. On n'est pas là-dedans. Ce que nous avons reçu au milieu euh, de cette œuvre avec le frère Chora, ce sont vraiment, moi je vous le dis, du fin fond de mon cœur. Je vivais dans le péché, je vivais dans le mensonge. Le jour où j'ai entendu la parole, euh, je, me, je pense que c'était à Savini mais j'ai eu le dégoût du péché, j'ai eu le dégoût du péché, et je me suis attachée à cette vérité-là, et je voulais cette euh, cette vérité-là. Et tout ce que nous avons fait euh, à, à Kinshasa, c'est parce que nous avons vu le frère Shora et d'autres frères faire, et parce qu'il nous a encouragés aussi, quand nous étions à Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa, ils nous ont beaucoup encouragés. Ils il venaient, ils repartaient. Toutes ces personnes qui sont en train de faire des vidéos, c'est aussi ces personnes-là que le frère Chora a soutenu. Donc là, aujourd'hui, il y a de l'ingratitude. Vous savez, le Seigneur n'aime pas l'ingratitude. Il y a l'ingratitude par rapport à, à, à tout ce qui a été fait. C'est vraiment, c'est décevant. C'est, mais c'est comme ça. La Bible le dit. Il faut qu'il y ait des scandales au milieu de nous. Mais ne soyez pas troublés parce que le Seigneur revient. Accrochons-nous à la vérité. Nous ne sommes pas venus pour un homme ni pour une femme, mais nous sommes venus pour Yeshua HaMashiach. Le, mo le modèle qui nous a été euh, montré ou que, qui nous a été enseigné, c'était c'est ce modèle-là, de s'accrocher à la vérité. Jamais j'ai entendu euh, le frère Chora euh, nous dire, euh, attachez-vous à nous, nous, etc. Et, euh, et d'ailleurs, dans cette œuvre de Kitschasa, on n'a pas euh, mis qui que ce soit comme prêt, euh, comme prophétesse, comme pasteur, etc. Parce que les cœurs, les cœurs, toujours la compétition, toujours vouloir fouiner dans les affaires, savoir le terrain appartient à qui, mais bien aimé. Est-ce qu'on est vraiment bien aimé On est venu pour Yeshua. Mais de toute façon, mais c'est quoi, c'est quoi cette cette euh, euh, comment dire, cette manie de vouloir tout contrôler. Ça, c'est vraiment, c'est l'œuvre de la sorcellerie, ça. C'est l'œuvre des religieux qui veulent toujours co tout contrôler. Regardez comment les religieux posaient plein de questions au Seigneur. Oh, qui t'a établi Qui t'a établi Par quelle autorité fais-tu cela Exactement. Donc voilà, c'est ça. Aujourd'hui, se lever, être une femme et dire qu'on va placer un tel comme pasteur, mais ça, c'est jésabélique, c'est biblique ce n'est pas moi qui veux insulter qui que ce soit Allez aller lire la Bible ce sont les œuvres de Jézabel tout cela, c'est la sorcellerie comme vient de, de dire mon mari encore une fois donc levons-nous si vous, si vous aimez la vérité comprenez que il y a des vidéos qui sont là simplement pour troubler et pour vous écarter oui, de la vérité, c'est de la distraction il y a des âmes qui meurent il y a d'autres choses à faire il y a des enfants dans la rue comme y a des je enfants... vous ai dit il y, a, il, y a, il y a les enfants de la rue là-bas à Kinshasa. Il y a des enfants de la rue au Cameroun. Il y a des enfants de la rue partout. partout il y a des, il y a des âmes. Qui... Il y a une famine qui est en train de frapper la Somalie et l'Éthiopie, encore comme dans les années 80, dans les années 70. Et nous sommes là en train de, de, de, de, de, de, de critiquer les, les, les, les enfants les, du Seigneur, en train de, de détruire l'œuvre. Les mais, serviteurs mais, qui se lèvent. Mais c'est grave, c'est grave, grave c'est très grave. Mais c est, c est, c est, il ne faut, faut pas participer faut pas aux, jouer. Aux, aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais il faut les dénoncer. Vraiment Mais ayons la crainte cas. du Seigneur, retournons vers le Seigneur. Mais on demande à ces personnes si elles écoutent ce... quand elles vont écouter cette vidéo. Qu'elles se qu repentent sincèrement. Et qu reviennent. Parce que nous sommes témoins de tout ce qui s'est passé de, à, à Kinshasa depuis Mais 2008 jusqu'à maintenant. Regarde quand nous enfin, on nous a on nous a critiqué. 2014. On est parti en 2014 en décembre. On, le Seigneur nous a dit taisez-vous, restez tranquille. On n'a pas pris le micro pour se justifier. On n'a pas commencé à faire des vidéos pour se justifier ou pour aller accuser je ne sais qui, je ne sais quoi. Le Seigneur nous a dit « Gardez le silence, je combattrai pour vous si ». Et il nous a justifié voilà. Sans qu'on ait prononcé un mot, il nous a justifié. Si aujourd'hui, Et... on, on se permet de faire cette vidéo-là, c'est parce que vraiment… C est, c est... Non, trop c'est trop. trop c'est grave. Trop. Il faut on se peut... lever à un moment donné, il faut aussi se lever pour euh, et, dire euh, et dire stop ça suffit et euh, et, et aussi euh, rétablir les choses telles qu'elles sont oui pour plusieurs personnes ont participé dans cette œuvre mais on n'est pas là pour se dire que non c'est moi qui l'ai faite ou c'est ou c'est quelqu'un d'autre non ça c'est ça c'est pas ça, ça ne vient pas du Seigneur que la gloire revienne au Seigneur que toute la gloire revienne au Seigneur et puis euh, comme je disais non l'œuvre en, en, en prison il y a eu plus de, des milliers de baptêmes mais est-ce que on vous a dit tout ça on est obligé aujourd'hui de le dire. Pourquoi Parce qu'on nous, on nous a poussé. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Mais on nous sommes obligés de dire ce qui s'est passé. Le Saint-Esprit nous a poussé. Le Saint-Esprit nous a poussé. on nous a poussé. Que... C'est ça, ce que je suis en voilà. train de dire, c'est que cette vidéo nous, nous, nous, nous interpelle et en même temps, le Saint-Esprit nous interpelle voilà. pour pouvoir se lever. Et ça nous secoue aussi nous parce aimer, que nous, nous sommes aussi de, des enfants du Seigneur. Voilà. Nous, voy, nous avons grandi avec des, des personnes qui étaient avec nous. Ils ont mangé avec nous. Ils ont joué avec nous. Ils ont chanté avec nous. Mais maintenant, ils ont décidé de, de faire, de partir. De lever le mais salon. Si tu veux partir, ou bien si tu dois ah partir, mais pars mais ah. pas dans la, dans la, comment dire, dans la, dans la, dans la, dans la paix. Et puis, euh, on n'a pas le monopole de la vérité, hein. Oh. Mm -hmm. C'est vraiment... terrible, c'est terrible. Franchement, euh, il est temps que ça cesse. Euh, c'est vrai qu'il y aura des scandales. La Bible dit qu'il euh, est impossible qu'il n'y qu ait pas de scandale parmi vous, mais malheur, malheur à celui par qui vient le scandale. Il faut se poser les bonnes questions. Je prie pour que les les les jeunes qui sont en rentrée euh, maintenant et, euh, et déjà si nous nous sommes secoués, on n'a pas non plus, euh, ça fait pas, je veux dire, on est en train d'apprendre, mm -hmm. mais ça secoue ce genre de de de, de, de messages, mm -hmm. ça se secoue ce genre de nouvelles. Mais alors imaginez les âmes qui viennent de donner leur leur vie maintenant. Heureusement qu'ils qu aiment... baptême. Heureusement qu'ils aiment la vérité. Donc il faut aussi se comment dire que les forts euh, soutiennent les faibles. Voilà. voilà, il faut se soutenir, se soutenir les, un, les uns les autres. Voilà, donc la, la parole, elle est claire. Gardez-vous des faux prophètes. Oui, il faut se garder. Gardez-vous des faux prophètes. Il euh, y a beaucoup de gens qui se lèvent, ils sont parmi nous, mais la Bible dit qu'ils étaient parmi vous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Voilà. Alors si du temps de Paul, ça arrivait déjà, du temps de Jean, mais imaginez maintenant plus de 2000 ans plus tard, 2000 ans plus tard, mais il <rire> y a eu un réveil de faux prophètes. Mais ces faux prophètes, vous croyez quoi Ils veulent être dans l'Assemblée. Ces sorciers, ces sorcières, ils veulent être où Dans l'Assemblée. Mm -hmm. Ils veulent tuer de l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut ne pas être naïf et être vigilant. Et il faut aussi discerner les esprits pour voir s'ils viennent d'Élohim. Ça, c'est très important. On ne peut pas donner foi à tout esprit. Et puis, il y, y a le péché de l'un. Il est connu tout de suite. Mais il y, y a le péché aussi d'autres personnes. Ça prend du temps. Ouais. Et c'est le Seigneur qui, qui dévoile. Tout à fait. Repentons-nous sincèrement. Repentons-nous sincèrement. Euh, les personnes qui ont fait les vidéos. On n'est pas là pour euh, euh, faire la, la, la, la guerre euh, euh, physique, mais c'est un combat spirituel. Nous et, sommes là. Euh, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous avons vu l'œuvre depuis, euh... depuis le, le début est euh, même encore plus que que moi vu qu'elle était déjà là um, avant moi. Euh, le frère Chora était là même avant lui depuis 2001, 1999 ou 2001. Mmh. Donc, Donc tout on ce a... qui se dit actuellement Donc, dans cette vidéo pas, est totalement faux. Il ne faut pas euh, changer les choses. Faut pas changer les choses. Il faut dire choses. la vérité. Le Seigneur est un à... Le Seigneur t'appelle aussi à te repentir. On ne on ne peut pas être ingrat et ingrate. Enfin, moi ça. je je vous appelle Hein, à vous repentir aussi. Repentez-vous, à... le Seigneur est capable aussi de vous relever. Il ne faut pas se dire, non, je suis orgueilleux, orgueilleuse, ah non, j'ai raison, j'ai raison. Non, non. On, on, on, on se remet en question. Lorsqu'on est en forme du Seigneur, on se remet en question. On se remet en question, on se pose les bonnes questions. Et si il euh, y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, on, on cherche le Seigneur dans la prière. Mais on ne commence pas à, à faire des vidéos comme ça pour euh, détruire euh, euh, L'œuvre du Seigneur. C'est, c'est, pas ça. C'est irresponsable. C'est pas responsable du tout. Ça, ça, montre un mauvais cœur et c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct parce qu'on on est dans, dans un royaume et dans un royaume il y a des principes. Voilà. Et euh, quand on respecte pas les principes du Seigneur, ah, là, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire Donc euh, la repentance avant tout. répentez vous Voilà. Que le Seigneur en tout cas euh, nous garde. Euh, C'était une vidéo un peu impromptue et euh, poussée aussi par le, le Saint-Esprit et, euh, et vraiment euh, voilà on n'est pas là non plus pour pour plaire à tout le monde <rire> Paul l'a dit hein, il a dit euh, si j'étais si si je si j'étais encore si, enfin si je suis serviteur du Seigneur c'est pas, pas pour, pour oh, c'est pas pour plaire aux hommes donc euh, que le Seigneur vous garde et euh, que le Seigneur nous éclaire vous éclaire Soyez Et que la, la vérité soit rétablie. Ah oui. Non seulement la vérité, c'est Joshua Mashiach. Joshua Mashiach, c'est lui la vérité. Amen. Et donc, euh, que le Seigneur vous garde. Et soyez fortifiés, vous tous qui, a, qui avez les mains euh, fatiguées ou qui, qui, ont, qui, qui semblaient être ébranlés. Allez vous reconnecter à la source qui est Joshua Mashiach. Lui, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, sa parole donne la vie. Elle ne donne pas l'amertume. Gloire au Seigneur. En tout cas, euh, que le Seigneur soit glorifié. Et euh, merci en tout cas pour euh, euh, vos, euh, vos encouragements et que le Seigneur vous garde. À très bientôt.